Bref, ça faisait plusieurs mois que je bossais sur le montage de ma prochaine vidéo. Ça n'avançait pas parce que j'avais la flemme, j'avais un travail à côté, j'avais du bénévolat à côté, j'avais visé trop haut, j'avais la flemme. Je me suis alors dit que j'allais trouver un petit sujet rapide pour quand même publier quelque chose. Et puis je me suis rappelé que j'avais eu le même raisonnement pour ma vidéo OVNI. C'était pas gagné. Je me suis souvenu que mon père m'avait envoyé une vidéo de tornade, dans laquelle une maison s'envolait, des voitures s'envolaient, un gars s'envolait, Feu s'envolait, en me disant Ça semble un montage. Hein. Pour commencer, je me suis dit que les tornades étaient trop mal faites pour être vraies, que c'était trop bien cadré pour être vrai, que le son en arrière-plan sonnait trop plus bretonne pour être vrai, qu'une tornade de feu c'était trop absurde pour être vrai, donc que c'était faux. Puisque c'était trop bien cadré pour être vrai, j'ai supposé que c'était peut-être des images tirées d'un vrai film de cinéma. J'ai utilisé une liste de tous les films traitant des tornades au cinéma ou en DTV. Je me suis dit. Il y a vraiment quelqu'un qui s'est dit que ce serait utile de faire une liste des films sur les tornades. Mon plan était simple mais imparable. Retrouver la bande-annonce de chaque film. Retrouver si les images correspondaient à la vidéo de mon père. Voir le film en entier pour vérifier que je retrouvais bien les autres images. J'ai regardé les deux premières bandes annonces. J'ai rien retrouvé. J'ai eu la flemme. J'ai pas utilisé la liste. Du coup, j'ai recherché tornade sur YouTube, dans l'espoir de retrouver la vidéo et que quelqu'un ait déjà fait le travail pour moi. Je n'ai pas retrouvé ce que je cherchais. Par contre, j'ai trouvé que les Tornades de Feu existaient vraiment. Et je me suis senti con. Mais comme je ne pouvais pas me tromper, c'était donc forcément une fake news propagée par les médias mainstream pour cacher l'existence des nanoparticules de la 5G de Bill Gates dans le but de détruire la civilisation occidentale par la construction de mosquées et un virus chinois. J'ai remplacé le E par un O pour faire plus américain et j'ai ajouté Destruction, parce que c'était cool Je n'ai toujours pas trouvé la vidéo, mais j'ai trouvé celle-ci dans laquelle la même maison s'envolait, la même voiture s'envolait, le même van s'envolait. Le titre du film Into the Storm était précisé. Le saviez-vous Into the Storm, que l'on a judicieusement traduit en français par Black Storm, est un film réalisé par Stephen Quayle en 2014 connu pour être le réalisateur de la seconde équipe de Titanic de James Cameron, d'Avatar de James Cameron, et d'être le réalisateur principal d'Alien of the Deep, aux côtés de James Cameron. Eh oh oh. bien, moi non plus. Je déteste cet homme, car grâce à ses contacts, il a participé au plus grand film de tous les temps, alors que moi, ben, j'ai pas d'amis. Pour avoir le cœur net, j'ai vu le film. Mais comme je suis trop radin pour payer le DVD ou un abonnement à une plateforme, je suis allé sur un site vachement suspect où il y a plein de filles dénudées, et où il faut cliquer trois fois et fermer trois pop-up pour lire la vidéo. Finalement, j'ai trouvé que le film était bien mais pas top, que les tornades étaient bien faites, et que le côté caméra embarquée et parfois mal cadré donnait un côté immersif pas désagréable. Ce qui m'a fait m'interroger sur les raisons pour lesquelles je trouvais le dinosaure de Jurassic Park bien fait, alors que j'étais capable de distinguer les moments animatroniques de ce numérique. Par contre, j'étais tellement absorbé dans le film que j'ai oublié de mettre pause pour vérifier que toutes les images de la vidéo étaient bien tirées du film. Mais il me semble que oui. Donc j'en ai conclu qu'il s'agissait d'une compilation de tout ce qui était suffisamment impressionnant pour être partagé en masse, mais suffisamment peu pour que ce soit crédible et partagé. Bref, le plus sage, c'est de vérifier. Non, je te l'ai envoyé parce que c'était bien fait. Bon, ça voit que c'est un montage, c'est pas difficile à voir. Donc en gros, tu me dis que j'ai fait tout ça pour rien